Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert, l'escort boy aux 1400 clientes. Aujourd'hui, on va parler des ex est-il raisonnable de ressortir avec un ou une ex lorsque cela a été un échec la fois précédente Mais avant de commencer, je rappelle à toutes et à toutes qu'une formation sur le sexe pour apprendre toutes les techniques de professionnel est disponible sur mon site sexe-elite.com. Maintenant, en tant que professionnel des relations hommes-femmes, je vous dirais qu'il est inutile et contre-productif de se remettre en couple avec son ex dans 99% des cas. En effet, le ou la partenaire qui s'est fait quitter pour ses défauts aura toujours les mêmes défauts. Même si la perspective peut paraître séduisante sur la forme par rapport à l'attraction physique, le sexe, les promesses ou autres, c'est une perte de temps. En effet, sur le fond, l'ex-partenaire n'a que très rarement la volonté de changer sa personnalité ou son comportement pour offrir une meilleure version de lui-même. Cette volonté de s'améliorer nécessite deux aptitudes très difficiles à appliquer. La première est d'accepter le fait d'avoir un problème, chose que l'ego déteste par-dessus tout. Et la deuxième est d'avoir la capacité de surmonter le problème pour évoluer. Bref, d'après mes observations sur le terrain, seul 1% de la population en est capable. Pour étayer avec des exemples concrets, je vais vous citer quelques-unes des erreurs que j'ai faites personnellement à une époque plus jeune où je ne connaissais rien en relation homme-femme. Je me suis remis en couple avec une ex très séduisante dont sa personnalité était instable, aussi bien la première fois que la seconde. Et à ce jour, sa personnalité n'a toujours pas changé, même avec les prétendants suivants. J'ai également rencontré une fille d'une jalousie extrême dont je me suis séparé et qui, malgré ses promesses, est resté tout aussi jalouse à la reprise de notre relation. J'ai rencontré une autre fille incroyablement bordélique, qui était toujours bordélique des années après. J'ai rencontré une jeune femme vénale, qui est restée vénale. J'ai rencontré une jeune femme toute mince, se gavant de sucre, et à qui j'ai averti qu'elle allait avoir des problèmes de santé plus tard, devenir obèse 5 ans après. Bref, je m'arrête là car la liste est interminable. Les gens ne changent pas. Pour conclure, ressortir avec son ex représente 99% de probabilité de repartir dans une relation insatisfaisante, chaotique ou aboutissant sur un échec. Bon, après, il y a des personnes qui se satisfont des relations conflictuelles, mais le mieux pour aller de l'avant sereinement, c'est de faire preuve de courage en tournant la page définitivement afin d'écrire une toute nouvelle histoire avec une toute nouvelle personne. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez, quant aux nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Chimboji Expert.